On est parti ben, On suit notre guider. Je suis ravi que cette mission en Chypre puisse commencer, cette mission dans le cadre de l'ERC graphiste. qu'il y a plus de 800 inscriptions lapidaires en alphabet latin qui ont été recensées. C'est évidemment le cœur pour la Méditerranée orientale médiévale de, du projet. C'est là où il y a une, la plus forte densité d'inscriptions. Ce que, que l'on va voir aussi, c'est essentiellement, euh, c'est beaucoup d'inscriptions funéraires, parce que c'est essentiellement cela qu euh, que le, qui se conserve, parce que c'est sur la pierre, et parce que c'est souvent des, aussi des pierres réemployées, ou bien des, ou bien des petits fragments. Nous, on se réjouit toujours, euh, même si on n'a que de lettres, mais c'est vrai que c'est pas, pas... Mais on, je suis sûre qu'on peut tirer beaucoup de choses, finalement, parce que là, l'idée, l'approche de l'inscription, notre approche, elle va être globale. C'est-à-dire qu'elle est vraiment sous les quatre dimensions, c'est l'aspect textuel, évidemment, de l'inscription, mais pas seulement l'aspect contextuel. On va essayer de comprendre le contexte à chaque fois. Et même, j'ai envie de dire, même l'aspect contextuel jusqu'à aujourd'hui, même dans un musée. Et puis, l'aspect fonctionnel, à quoi ça sert, pourquoi on l'a écrit, pour qui, etc. Elle est, est peut-être ajoutée. Hein. Ouais. Très... Ouais, c'est ce que me disait Thierry. Pas du tout les mêmes choses. Donc on dit que c'est toi qui note à chaque fois ça. Non, parce qu'après on va avoir les, les fiches, de toute façon. Je vous me mettrai au propre. Ouais, ouais. Et était si vous êtes là où la, la pierre En fait, on ne sait pas. Ça va être vraiment chercher les inscriptions. Hein, parce qu'on n'est pas. Oui alors là on est on est bien devant une inscription, donc, mais sur un rempart vénitien, mais c'est une inscription ottomane. C'est une inscription en turc. Et donc pas en alphabet latin, pas, pas ce qu'on cherche. Cela dit, c'est intéressant parce que ça montre que sur le rempart fait par les Vénitiens justement pour contrer les Ottomans, on a à la fois des blasons en marbre qui sont, qui sont du XVIe siècle, qui sont vraiment de Vénitiens, qui marquent le pouvoir de Venise et des Italiens, et puis par-dessus, les Ottomans ils ont rajouté cette inscription pour montrer la, la, la prise de pouvoir des, des Turcs, et, donc, symboliquement, graphiquement, spatialement, c'est à eux. J'imagine ça va être dans la cour qui est là, qu'on va peut-être avoir des choses, on va voir. On peut rentrer Oui. Oui Ok. Super. Hello. Hello. Je te laisse expliquer à chaque oui. fois. Ne nous affolons pas, ils vont peut-être pas demander. Ouais. Ouais. Si on était euh, simplement des touristes, on, euh, on a la possibilité de euh, prendre des photos. Mais pour les publications de ces photos, c'est là. D'accord. Et là, est-ce qu'on peut juste visiter sans prendre de photos, sans caméra, oui. sans rien Ça, on oui. peut. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Okay. ok. On dit, on ne prend aucune photo. Là, on ne ah, sait pas bien. de. C'est le lien d'invitation magique graphiste Non Non, c'est le lien, bah, c'est Manon Durier, euh, message du 8 juillet. Ce que vous pouvez faire, c'est décocher Optional Field. Ok. Comme ça, ça enlève des champs euh, qui sont donc optionnels et qu'on n'est pas obligé de voir, et ça, ça rend plus léger euh, le, la fiche euh, comme ça. En fait, pour les, les premières inscriptions à rentrer, c'est pour ça que là je voulais qu'on regarde ensemble. C'est un peu, euh, c'est un peu long. C'est juste une gymnastique à prendre. Après, Il y a des conseils pour l'image. Il faut la mettre dans un certain format. Il faut la travailler avant. Comment Là, là c'est l'image vignette, non Ou C'est laquelle euh, oui, c'est l'image vignette. En fait, là, c'est une toute petite image pour qu'elle puisse apparaître dans la, la base et qu'on ait tout oui. de suite une reconnaissance. Ma question, une... c'est JPEG de CRW. Donc, oui, elle l'a mis, maintenant dans, le, dans, le, dans son truc. -ce mais que... là, il faudra peut-être, peut je ne sais pas, es est-ce que tu es en train de perfectionner la base ou c'est la forme finale C'est quand même la forme finale, okay. mais on pourra faire des petits changements. Il y a peut-être un endroit, là, par exemple, comment on avait des doutes et que vous vous posez vous-même les doutes ouais, ouais. d'ajouter une espace commentaire. Il euh, y en a, il y, y a un grand commentaire. Okay. Je crois, mais c'est plutôt à la fin. Il faut créer les sites avant de, de créer l'inscription. D'accord. Okay. En fait, euh, voilà, il, y a, il y a les, ah, les, les, les lieux, les euh, oui. parce qu'après, on se réfère à des lieux en fait, là, si on pour que tout, tout est localisé. On peut cliquer près. sur « Original Location » et là, en fait, il propose une liste avec les déjà, sites des qui des sont déjà répertoriés. Okay. Et nous, on peut créer les... voilà. ça séparément. Oui, oui, oui, oui on peut okay. les créer séparément. Ouais. On peut le mettre. C'est plus simple de l'écrire peut avant. Peut-être qu'on va faire ensemble une inscription de Grèce, par exemple. Très bien, pour, bien euh, sûr. bien sûr. Ouais, je ouais, te montre ouais. une image, on la regarde tous et vous ouais. dites ouais, ouais. Ah, on dit comment on inscrit. Tu euh, comprends ça comment, la différence entre un engraving et incising euh. Ah, ben bah, un, incisé, un euh, c'est pas. Ouais. Oui, c'est le euh, grand débat. Euh, là, là, c'est gravé, là. C'est un, un gravier, gravé. Mais il y avait une subtilité ce matin sur ta feuille. Est-ce que tu peux nous le. Euh, Qu'est-ce qu'on a marqué Encre gravure. Encreux en concave, c'est après. Oui, encre concave, c'est ici. C'est ici et c'est après dans, ta, dans la base. Oui, mais je ne l'ai pas, moi, dans technical detail. Est-ce que tu ne peux je pas, pas le faire Ça marche pas. Qu'est-ce que je fais si l'inscription est ici et tout Et je n'ai pas la bonne ombre je dois attendre deux heures. Non. <rire> non, non, non. non Parce que je, si c'est un, un plein de lumière, je ne peux pas créer des ombres moi-même. Oui, oui, et non, mais parfois, en plus, elles sont hyper en hauteur et tu ne peux pas. De toute façon. il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Ok, ok. Oui, c'est le RE qui était abrégé. Mm -hmm. Oui, c'est très, en fait, c'est très pas ça. oui, c'est ça. D'accord. le courant. On en a plus souvent 13 pas ça que très pas ça. Oui, oui, oui. Le S. Oui. C'est T. Abréviation RE de RE abrégé et S pas ça. En fait, là, on a le nom du défunt. C'est pour ça que ça serait quand même intéressant. Et sur l'autre ligne, sur la ligne d'avant. C'est ici ICJ. ICJ. J. Seigneur. Mais il y a quand même cette lettre qui. Je moi, je vois un truc cyrillique, mais ça ne peut pas être. <rire> je connais une ligature cyrillique qui est parfaite, mais Exactement. ça ne marche pas là. Alors, attends. Ah oui, non, quand on la voit comme la ça, ah, c'est horrible. Non, il y a une cassure. Là, ici Non, je ne crois pas Il y non, a quand il y a même un « i ». Et ici, oui, il a, ici, il y a une patte. C'est d'accord. C'est intentionnel. C'est un « d » parce qu'en en, en dessous, en dessous, le haut, parce on le voit très bien. Donc là, il y a vraiment une Ici, un « d » alors. Et là, il y a... Voilà, ici, fait... là, il y a des Et là, ah, c'est un N, on, est... on est passé de Oise à Dine. C'est pas pareil. T'as pas un cliché euh, classique Si. Juste pour voir si ça donne autre chose. Oui, classique. Alors, on, va, on, va pas, on va pas commenter les 800 comme ça. Je <rire> veux <rire> bien qu'on fasse toutes les transitions. Ouais, en fait, en... Non, mais en même temps, on peut se faire là. En fait, en fait, a priori, ça, ça serait le ensemble. Et ça, c'est ici, là,